Yo Salut à tous les confinés, bienvenue dans cette nouvelle recette. Aujourd'hui, on va apprendre et je vais vous donner également mon secret pour mixer le kick basse dans tous les tracks. Je vais vous donner une petite astuce pour les faire ressortir sur tous les haut-parleurs. Bref, direction le mixage kick basse. Putain, faut tout refaire, Chier. La galope, bon. Ambiance. Donc voilà les amis, aujourd'hui, nous sommes là, je vais vous apprendre à traiter un kick une basse dans tous les types de sons. Je vais vous donner mon petit secret. Je vais vous apprendre comment bien arranger tout ça, comment bien le faire ressortir sur tous les haut-parleurs. C'est parti pour cette nouvelle recette. Jingle. Petite info pour écouter ce tuto vaut mieux que tu aies tes monitoring ou ton casque. Donc pour ça pour mixer ton kick et ta basse qui sonnent comme ceci. Voilà, rien de fou dans ce nouveau projet. Euh, un kick classique hip hop, une 808 ultra classique, des rimes, des petits claps, un petit plug pour ce petit côté and soul. Du coup, la première chose à faire, c'est de mettre ton kick à la bonne tonalité. J'ai déjà fait un tuto pour t'expliquer comment tu n'étais ça. on ne va pas revenir là-dessus. Une fois que c'est fait, tu peux commencer à attaquer ce projet. Pour ceux qui sont abonnés à la recette, je vais vous donner un petit pack avec des kicks et des basses qui vont extrêmement bien ensemble. Mais c'est super ça Tu vas prendre ton kick et on va aller le nettoyer. On va donc du coup couper directement via notre simpler rapport au filtre on va aller lui nettoyer le bas on va écouter Aux alentours des 60, ça me semble pas trop mal. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse, le gros du gros, la 808. Donc sur cette 808, on va s'attaquer un peu à ce qui s'appelle l'ADSR, c'est l'attaque, le decay, le sustain et le release. Pour faire simple, si tu veux, l'attaque, ça va être le départ de ton son, le temps qu'on va mettre pour arriver au volume maximum de ton son, le decay, ça va être stagné au volume de ton son, le sustain, ça va être comment ça va tenir, et le release, ça va être comment ça va finir. Donc, pour ça, on va régler un petit peu notre basse. On va régler surtout l'attaque et le decay. Là, on vient de régler donc du coup l'attaque et le decay. Je te mets un petit chemin pour que tu comprennes ce que je viens de t'expliquer. Du coup, en faisant l'attaque, en fait, on a un petit peu créé notre effet sidechain. Maintenant, on va passer justement à cet effet sidechain. Pour ça, rien de plus simple. Je prends le compresseur basique de mon logiciel. J'ai amené le sidechain. Je mets la ratio all the way up, comme on dit, l'attaque au minimum, comme ça, ça compresse direct. Mon short, je le mets juste en bas. Et ensuite, je vais sélectionner mon kick pour créer le sidechain. Et ensuite, maintenant, je vais jouer avec le dry and wet. Là, ce que je fais, en fait, c'est que vraiment, je coupe le début de ma base pour que mon kick, clac Il cogne très fort dans la prod, qu'il prenne bien sa place avec son attaque, comme ça. Ensuite, la base peut se libérer et revenir par-dessous le kick pour englober tout ça et faire que les deux sonnent bien ensemble. Maintenant, tu l'as compris, pour faire sortir la base sur tous les types d'eau-parleurs, ce qu'on va faire, on va lui rajouter des petits harmoniques. Et pour ça, j'utilise un plugin gratuit qui s'appelle Camel Crusher. C'est de la tuerie. Je le mets juste avant mon sidechain. Et là, tu vas voir le changement de basse. Évidemment, là, c'est un peu trop. C'est pour te montrer l'exemple. On n'est pas con. Je vais régler mon compresseur. Je n'en ai pas vraiment besoin. La disto. Hop. Et là, pareil, je vais jouer avec le dry and wet. Jusqu'à ce que ça me convienne. Donc tu l'as vu, ce camel crochet est excellent parce qu'il va nous créer des fréquences un peu plus hautes pour faire ressortir ton sub. Il va recréer des harmoniques en fait pour faire ressortir ton sub sur tous les types d'eau parleur. Alors ensuite, c'est des petits réglages, c'est de la distorsion. Donc, c'est toi qui règles le volume, ta distorsion, le volume, ta compression, comment tu veux le mettre avec ton, ton sub de base, hein, réglant ton dry and wet. Pour moi, je vais rester comme ceci. Là, ce que je vais faire, même si mon kick a une très, très bonne attaque, je vais prendre le camel crochet parce que je te montrer cette technique aussi peut marcher. Je vais le mettre sur mon kick. Et là, normalement, mon attaque devrait exploser. Ça va créer une petite euh, saturation en plus. Voilà, tu vois, je ai pas trop trop mis parce que mon kick avait déjà une très bonne attaque. Je te l'ai montré juste vraiment pour montrer comment ça fait remonter un peu toutes ces fréquences. Alors là, ce que je fais, c'est que je groupe mon kick et ma basse. Je, je vais ensuite mettre un très bel EQ, le fameux ProQ3, parce que lui, il a un low cut et un high cut vraiment fabuleux. Euh, hop On va le mettre 96 dB, on va pas se prendre la tête. Alors, on va aller jusqu'au 20 Hz parce qu'à partir des 20 Hz, on n'entend pas. Là, ça me semble correct de couper à partir de là, ce qui est en dessous ne m'intéresse pas. Donc voilà, c'était mes six techniques pour vous expliquer comment faire ressortir votre kick et votre basse, comment aller rentrer en salle avec un petit moyen sidechain, avec des petits saturateurs d'harmonique pour recréer, pour faire ressortir. Ce qui va te permettre justement de pouvoir baisser un petit peu le volume de ta basse et de ton kick pour pouvoir faire ressortir tes drums. Voilà, ça, c'est les six techniques classiques que j'utilise. Mais pour ceux qui sont abonnés à La Recette, je vais vous donner mes deux techniques absolument essentielles à faire. Si vous voulez vraiment faire ressortir et vraiment bien mixer votre kick et votre basse, ça se passe dans la suite de la vidéo. Pour les autres, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous invite à nous rejoindre sur La Recette si vous voulez apprendre un peu plus dans la production, télécharger des packs de samples, télécharger des presets, échanger avec nous. Bref, c'est une petite communauté de producteurs. On vous attend, ça s'appelle La Recette, c'est sur Patreon. Viens prendre ton abonnement. En attendant, n'hésite pas à poser un petit commentaire, à poser un like, à dire si ces tips sur la production te sont utiles. Merci beaucoup, à très vite pour une nouvelle recette.